Dans cette vidéo, on va voir les meilleures compositions d'arènes sur Shadowlands, ainsi que leurs contres. On va expliquer pourquoi. Pour cela, on va utiliser le site Ludus Labs, qui agrège des milliers de statistiques d'arènes sur World of Warcraft. C'est parti Comme tu peux le voir, sur ce site, ça te permet de lister les 7 meilleures compositions. Tu peux choisir un petit peu ce que tu veux. Death Knight, etc. Ça te donne les meilleures compositions d'arènes. Donc déjà... Si tu as envie de voir un petit peu ce qui tourne, etc, etc, n'hésite pas à utiliser le lien qui est en bas en description que je vais utiliser. Je vais, je vais faire de toute façon des, des tonnes de vidéos sur le PVP et je vais sûrement réutiliser ce site. Mais bon, en tout cas, si tu envie de checker par toi-même pour avoir plus de données, n'hésite surtout pas à y aller, il y a le lien en bas. Ok C'est Ludus Labs. Ensuite donc au niveau de ce site, on peut voir plusieurs choses. Déjà, ce sont des données qui viennent de Reflex. Reflex, est un add-on qui te permet de l'avoir l'historique sur World of Warcraft de tes parties et qui, entre autres, les héberge à une base de données et permet justement d'exploiter ces données d'arrière. Donc n'hésite pas non plus, si tu as de participer au programme, à télécharger Reflex. Je te le mets en bas. Ça te permet de checker ton propre historique, etc. Tu peux le voir sur nombreux streams, par exemple celui d'Oise. Bon, en l'occurrence, ici, on va s'intéresser dans un premier temps aux meilleures compositions de 2 et ensuite, on va voir leurs contres. Donc, quand on peut regarder là, on va dire n'importe quelle classe, à 2100 plus de rating, ce qui est largement le plus joué, t'es très surpris, Rogue Mage Et après, Pal Hill Voir, euh, Pal Hill Alors là, pareil, t'es extrêmement surpris. Bon, évidemment, ça, c'est la tête de la méta, à haute cote, à basse cote, honnêtement, ça se ressent pas mal donc, Rogue Mage, excellente composition, très très solide euh, dans la méta actuelle et avec tout ce que Shadowlands lui a donné. J'ai fait une petite vidéo sur le Rogue Mage en 2v2 pour t'expliquer pourquoi ça marche aussi bien. Donc, hésite pas à aller la checker, mettre des pouces bleus et compagnie. D'ailleurs, n'hésite pas non plus à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Bref, ensuite, on a le War Pileal, Alors, Pareil, énorme composition sur Shadowlands, très puissant. Le pal est quasiment intombable, des énormes CD. D'ailleurs, on peut le voir, un hein, Paladin à quel point c'est fort C'est le meilleur healer actuellement sur Shadowlands en arène, point barre. C'est voilà, palier également troisième avec le Windwalker. Arm, guy Arm et Windwalker sont les deux grosses mêlées de euh, euh, classe mêlées dominantes avec un healer. Rogue et celui qui est dominant en double DPS. Ensuite on a du coup de nouveau Loire qui va être avec un Sham. Honnêtement là, les compositions se valent, ça va dépendre des matchups. Mais t'inquiète pas, on va faire pas mal de vidéos là-dessus. Tu auras beaucoup d'infos. Windwalker avec un prêtre. Ensuite là on a un truc qui est assez surprenant. Du DC Rogue, mine de rien sixième. Pourtant Rogue et Healer sur Shadowlands. C'est compliqué, c'est vraiment pas facile T'as quand même beaucoup de matchups très compliqués Tous les, bah, les windwalkers, les guerriers Enfin c'est des matchs qui sont vraiment très durs à envisager Tu te débrouilles bien contre les doubles dips Mais bon c'est compliqué Et ensuite on a évidemment la composition Avec le windwalker et le Hersham. Il y a également d'autres trucs qui tournent vraiment fort Qu'on va voir tout de suite dans les contre et compagnie Il y a le euh, le DK Givre, est excellent contre tout ce qui est guerrier, etc. Les chaînes de glace extrêmement puissantes. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit très, très haut. Pour l'instant, il est haut, mais pas si haut que ce que je l'attendais. Honnêtement, déca Givre en arène... T'es permaslow hein. il pète un câble, les joueurs pro pètent des câbles, tout le monde pète des boulons. Euh, C'est vrai que je pense que ça va continuer à être très, très fort. Et outre, du coup, notre ami le déca, on a également le petit palerette qui va tourner assez haut. Donc là, on peut voir. Tiens, si on met le petit palerette, le paladin... Euh... Ah, je ne peux pas le préciser, c'est dommage. Bon, pas, on peut voir que par exemple près d'ici, il y a quand même 163 matchs qui sont joués à plus de 2100 de ratings. Donc ça, c'est juste qu'est-ce qui est le plus joué. Ça ne veut pas dire qu'est-ce qui est le plus fort. C'est qu'est-ce qui est le plus joué. Par contre, là, on va voir un petit peu d'autres choses. Donc c'est même mec. Euh, au niveau de Gustav, il a étiré euh, des données de l'API, des Reflex. Donc je vais sûrement faire pareil, faire des petits programmes là-dessus, etc. À voir sur les gens qui viennent. Mais en attendant, du coup, il a, il a un concept assez sympa, c'est qu'il a créé une formule basé sur les victoires et les défaites des matchs des équipes, qui permet de savoir quel match-up est fort et quel match-up est pas fort. Voilà, simplement. Donc, par exemple, ici, il va utiliser une notion de writing. Cette notion-là, je vais te l'expliquer rapidement, parce que c'est vraiment le core concept de ce sur quoi on va se baser sur cette vidéo. Ici, par exemple, pour voleur mage, il y a 100 d'avance pour eux. Donc, ils ont l'équivalent de... 6 si étaient à 1500, c'est comme si... une à équivalence, il y a 1600 de côtes, tu avais une Winwalker, Ersham. En gros, c'est pour dire que il faut que les mecs aient beaucoup plus de côte pour que leur niveau soit équivalent pour combler la difficulté du match-up. C'est peut pas tout à fait très clair, j'ai un peu du mal à l'expliquer là comme ça, mais en tout cas, vois ça comme si ça va dans ce sens-là, ça veut dire que le match-up est très bon pour Rogue Mage contre euh, Moine Ersham. Par contre, il est très mauvais pour Rogue Mage contre Chasseur Précis Paladin. Tu vois, donc là, tu vas avoir un petit peu les notions, tu dis, ok. Là, en tant que Rogue Mage, j'ai un excellent match-up contre Moine et un healer. Est surpris. Et j'ai un très mauvais match-up contre un rogue et un healer. Ou contre un mage et un healer. Ou contre un chasseur précis. Un chasseur tout court survie. Et un healer. Donc ça c'est des match qui sont vraiment compliqués. Et les autres du coup sont très bons. Ici on va s'intéresser à pourquoi. Bon déjà le moine il a pas. C'est un gros damage healer. Il fait mal. Il a de la mobilité. Mais il est très sensible. Il est très vulnérable. Il est en cuir. Il n'a pas de CD euh, particulier de mitigation. Il a karma, mais il faut qu'il puisse les activer, ok Il a karma, il peut faire boisson fortifiante... Il peut se redonner de la vie comme ça, mais il a rien quand il est stun. Et quand il est stun, il est très fragile à part sa polyvalence. Bon, mais toutes les classes ont de la polyvalence en arène. Le truc, c'est qu'il n'y a rien de mieux pour te tuer sur un stun qu'une rogue mage. Et donc, en fait, ils vont forcément te faire claquer ton trinket à un moment sur une opener. Et après, ils vont très engager et t'es mort simplement. KS6, Smoke, le DPS d'un rogue avec les 100% de critiques et le DPS d'un mage, tu ne peux pas te tenir. Et vice-versa, s'ils vont sur ton soigneur, t'as rien pour retirer le sap t'as rien, t'as rien du coup pour assister ton healer, même si tu arrives à faire des robes qui arrivent à désengager l'engage de la rogue mage, y a quand même de très grandes chances que tu perds le match-up, c'est un très gros hard counter c'est super dur en tant que moine de gérer une rogue mage, c'est vraiment infâme donc là on peut le voir bah tout ce qu'il avec un moine et un healer se font démonter parce que bah tu, tu peux rien faire, tu te fais contrôle ils vont sur l'un, ils vont sur l'autre, on peut voir que quand tu es en rogue mage, tu démontes également très bien les démo flis, c'est pareil même si... Euh ils n'ont pas assez d'outils en fait. Il a pas assez d'outils pour disable. Ils sont trop fragiles. Le Worldview Démonie, si tu vas sur le Démonie, c'est que 3 minutes. Donc euh, tu claques et enfin c'est 3 minutes, mais du coup tu as encore 3 minutes de jeu pour revenir. Et ils n'ont pas assez de mobilité, ils n'ont pas assez de trucs pour t'empêcher de, de réengager. Maintenant il y a un conduit en rock qui fait que même si tu as des dots sur la tête, tu as un bouclier quand tu furtifs furtif donc t'es quand même furtif donc tu peux quand même resteals et si tu resteals c'est la merde et du coup il n'y a pas assez de dégâts t'arrives pas à les suivre t'arrives la... pas à empêcher le désengage du rogmanage et de la même façon windwalker walker pal c'est pareil ça perd par contre effectivement dès que tu rajoutes une notion d'un dps qui a de la survie qui a qui meurt pas facilement qui a plein de contrôles comme bah, par exemple un dégâts givre tu vois, dk givre là y a, ça met un boulevard et là tu vas voir avec cette vidéo tu vas dire qu'en fait frost c'est fort le dégâts givre c'est vraiment pas mauvais en vidéo donc là par exemple dégâts givre et d'ici ça met des boulevards à roguemage et après tout ce qui va être chasseur également parce que le chasseur au pire il peut turtle il a euh, bah, il peut déjà euh, il peut death, donc ça tempo également il a ses trappes, il a sa tempo, il a la bénédiction de sacrifice sur tout ça, hein, qui est très très fort qui fait que tu es obligé de contrôler le pet et le chasseur et son leader. et le truc c'est que tu contrôles facilement deux classes en rogue mage, tu contrôles facilement trois classes sur un double stun du rogue mais c'est dure 4 secondes, mais le reste du temps bah, t'es dans la merde, donc à moins de réussir à mettre un... un kidney sur, euh, sur le pet into, ou un stun sur le pet into un ring of frost sur le pet de contrôler le healer et ensuite de faire un k 6 sur le target par exemple, imaginons le chasseur en fait t'es obligé de shift le healer et ring of frost le pet pour réussir à faire un vrai go sur le mec ou alors t'as 3-4 secondes avec ton truc sinon il est en debuff anti-critique le truc c'est que Rogue et Mage sont des classes où leur burst c'est critique le rock, c'est 100% de critique, le match c'est 100% de critique. Le chasseur, il a quoi Il a bénédiction, retire, enfin, empêche le critique sur la cible. Ah, ah merde, c'est chiant. Ah oui, c'est chiant. Donc, en l'occurrence, bah c ils se sont, font ils déboîter. Et au pire, s'ils arrivent vraiment à ne pas... Enfin, si le pet est vraiment contrôlé, etc., le, toujours, le chasseur peut toujours trinket turtle. « Bon bah, oh, qu'est-ce que je fais ?» Ah c'est la merde. T'as les bénédictions de le lib et compagnie, qui font que tu vas pouvoir suivre, que les Nova Chiefs ne vont pas suffire à t'empêcher le Reset, et du coup, ça reste compliqué. On a Guerrier Arm, Restauration Chaman, analysé. Donc là, c'est pareil, c'est une des grosses compos, on a vu, c'était dans les quatrième compos la plus jouée. Très très fort, Guerrier Arm reste Chaman depuis longtemps, notamment parce que le champ largement assiste il et il a toutes ces purges et compagnie qui le rendent très fort. Contre... Rogue traître, ou bah euh, Rogue et leader quand t'arrives en guerrier honnêtement, tu dis c'est une free win. Tu fais quoi Tu te mets en posture def le temps que le rogue il a ses 4, 5, 6 secondes de burst, tu vas passer à 50% HP, et le reste du temps tu vas lui mettre un boulevard de dégâts parce que toi tu lui mets tout le temps tes dégâts de façon constante qui sont au-delà de ce que le rogue peut te mettre, sans compter le fait que même s'il te contrôle sur tes colossus, tu vas quand même faire trop mal. Un guerrier de base, c'est là sur la durée, c'est un colosse, c'est un bulldozer, et le rogue, il a aucune possibilité de tenir la pression d'un guerrier. Rogue plus healer contre guerrier plus healer, ça se fait démonter. Et en plus là en airshab tu peux dispel les boucliers Donc autant te dire que cette composition là A énormément de problèmes contre De la même façon du coup un airsham Et un SP bah c'est pareil tu vas faire beaucoup plus mal Que le SP, le SP il va pas tenir, il n'a pas de quoi T'empêcher d'être sur sa tête Tu vas faire trop mal, tu vas pouvoir décasser, tu vas pouvoir mettre une pression Conséquente, t'as 48 000 Façons d'assister ton pote en cas de besoin Tu peux jouer ce que tu veux, tu peux même jouer Tu peux jouer. Les, les... Il y a plein de légendaires vraiment bonnes Tu peux même jouer celle sur la renvoi de sort sur ton pote Tu vas être vraiment très bien de la même façon, le feral est beaucoup trop faible et prend beaucoup trop cher et n'a pas d'outils pour réussir à passer outre un guerrier. Donc, un guerrier en healer, ça va éclater un feral. C'est un des problèmes également du feral. Les rogues mages, en général, avec un guerrier plus healer, tu les manges. Alors, c'est pas des matchups 100% easy. Donc, on peut le voir. Là, il y a quoi? Il y a 40 de différence de, de, estimé via le calcul. Mais en gros, tu vas quand même les déboîter. Parce que le guerrier, 1, il a la posture def. 2, il a 48 000 façons de disable n'importe qui. Il peut désarmer le rogue, il peut stun l'un des deux, il peut fier les deux. Il peut intervention son pote qui fait que les dégâts ils seront réduits. et en plus, ça va, tu vas prendre les attaques sur lui. Tu peux renvoyer de sort sur ton pote avec la légendaire. Tu peux renvoyer de sort sur ton pote avec l'intervention si tu prends le talent d'honneur. Tu peux slow en permanence les deux joueurs en face. Et si le go est sur toi, t'es en posture def, tu prends 20% de dégâts en moins, sans compter ta polyvalence, et tu peux également mitiger un petit peu les dégâts du mage, en faisant un renvoi de sort si t'as envie, quand même pour combler. Et en plus de ça, t'as le shout, le cri de ralliement, qui fait que tu vas augmenter drastiquement tes HP, suite ton pote. Bon, et ah oui, il y a fil de l'épée qui est sur 1 minute 50, parce que si tu prends le conduit, sur fil de l'épée qui est très très fort, donc je te recommande fortement de faire. Donc sur 1 minute 50, t'as 30% de réduction de dégâts, et le rogue ne peut pas te toucher, et tu fais que de parer le rogue pendant 1 minute 30. Bref. <rire> Alors, Rogue Mash peut jouer si je joue vraiment très bien, mais il se prend des wallets. Ensuite contre h -war, tu perds pas de grand chose mais tu perds quand même bon, H-Palouar euh, notamment le fait que du coup ça met beaucoup plus de pression euh, sur un airsham Et du coup si tu cites le airsham ça va vraiment être dur de, de tenir Il peut cliver les deux etc et le pal a globalement plus d'outils pour aller contre un guerrier ou pour mettre de la pression, que le Hersham. Le Hersham, son dispel va pas servir à grand chose dans le match-up, euh, genre de truc. Là où le Hersham est mécaniquement fort, ça va pas forcément t'apporter grand chose sur ce match-up, ce qui fait que c'est pas évident. Mais ça reste un match-up largement prenable et jouable. Contre Palerette d'ici ah. C'est jouable, hein. C'est jouable. Mais le Palerette, il tue en 1 GCD sur Shadow. Chaque... 1 GCD. Il, elle, tu le désarmes, tu le stun. Il tu le fires, il reste encore 10 secondes de pénibilité. Si tu n'arrives pas à désengager, il faut que le pal ne te touche pas. S'il si te touche, c'est mort, même en posture death, même en full gear, le pal te tu en un GCD, bon bah c'est Shadowlands, hein, bonjour, et du coup c'est forcément super compliqué, notamment si tu rajoutes à ça la pression d'un prêtre, la pression du mind game, est compliquée, et compagnie, c'est un match-up qui est compliqué, c'est largement jouable mais vraiment le palerette, le moment où il a son burst, ou son autre burst avec les ailes, avec le talent d'honneur, c'est le moment où il faut se barrer, et dans le, tous les cas le palerette il a tellement d'outils pour aider son pote, c'est à dire qu'il va pouvoir mettre une, une bob sur le DC, il va pouvoir mettre une, une bénédiction de sacrifice, il va pouvoir mettre, parce que tu peux pas vraiment laisser le DC en Free non plus, généralement tu vas quand même sur le DC en tant que War. Il va pouvoir lui mettre tous ces outils là qui feront que ça va être super euh, galère d'aller réussir à tuer l'un ou aller tuer l'autre. Il a également du coup les anti contrôles qui lui sont apportés avec le, le, la billetion de Sanctuaire. Enfin, <rire> Palret a énormément d'outils pour tenir son DC et c'est pour ça que le match a est bon. Au niveau du Wind Walker, généralement Wind Walker et un healer ça contre bien, guerrier et un healer en arène. Notamment parce que du coup tu as beaucoup plus de mobilité, beaucoup de burst mono-cible, et c'est très dur à tenir les deux, c'est des matchups qui sont également jouables mais vraiment durs et le pire de tous, quand tu es en guerrier restauration chamane c'est le deck à givre, notamment parce que le deck à givre il va seed ton healer, il va te shine of ice toute la partie donc tu ne vas pas bouger et le truc c'est que soit, là t'as deux options Soit tu vas sur le healer Mais en fait tu vas pas pouvoir le connecter Parce que bah du coup il va se lib, etc Et que toi tu vas être slow à 70% Et que t'as que deux CD de mobilité Trois à, potentiellement si tu joues 201 mais c'est pas assez Alors, En gros tu vas être dans la merde T'arriveras pas à le connecter, tu vas devoir revenir sur le DK Sauf que si tu reviens sur le DK Tu vas te prendre toutes les séquences glaçantes et compagnie Et au final tu vas te prendre un cliff de malade Et le DK va te poutrer Donc tu peux pas aller sur son healer Mais si tu vas sur le DK c'est quand même perdu Bon du coup ça rend le matchup vraiment très compliqué Et c'est un peu la merde En termes de H-PAL et Windwalker Donc le deuxième Si on veut le deuxième DPS le plus méta Accord de Shadowlands. Donc, au niveau de Ashpal Windwalker, bon, ça déboîte euh, SP euh, SP Rogue, mais on n'en voit pas tellement que ça dans hein, cette compo, donc je vais pas trop, trop m'attarder dessus. Il y a le War Arm et le Prêtre d'ici. Donc, là, comme je t'ai dit, hein, généralement, les Windwalkers, ça se débrouille vachement bien contre les guerriers armes. on peut le voir sur un petit peu tous les match-up. Tu peux désarmer à distance le War sur ses frappes du Colosse, donc au final, il va pas faire si mal que ça. Et une fois que tu peux faire ça, que ça t'assure en ton kit que tu vas désarmer beaucoup les dégâts du guerrier, que tu peux le soit en permanence, que tu peux l'embêter, que tu ring of peace ton healer etc au final tu as tellement d'outils en Windwalker que le war il va pas faire de dégâts à ton healer il peut pas vraiment te de toi parce qu'il va pas te faire assez de dégâts non plus ça va être compliqué et où tu vas le saut et tu vas te barrer parce que t'as plus de mobilité et si toi tu es sur le healer avec le war est sur toi tu vas double cleave et tu vas faire trop mal parce que tu vas, tu vas avoir ton cleave naturel avec ton, tes procs de coups qui tournent tu vas avoir tes points enfin, du dragon tu vas avoir bah, rien que ça en fait ça fait déjà énorme, le dragon le dragon qui tourne bien également ça, c'est la classe que je vous remets, je connais même pas le nom des saints exactement, merde. Bref, tu, euh, tu vas pas, tu vas galérer, et du coup, ça reste un bon match-up pour euh, le Wind De la même façon, du coup, le H-Pal, bah, parce qu'au final, ça tombe bien les prêtres discipline, hein, le Wind donc ça m'étonne pas non plus. Contre Rogue Mage, bah, c'est moine, hein, donc évidemment, ça se fait déboîter. Pareil pour le DK Givre, mine de rien, même stade si à mobilité et compagnie et compagnie. Les Chain of Ice contre un mêlé c'est horrible. Et on peut le voir de nouveau, DK Frost qui se met plutôt bien. Et ensuite, DC Red. Alors là, c'est pareil, je pense que Machap est honnêtement jouable. C'est juste qu'il faut que tu slow le raid et que tu te barres à le bout du monde, toute la partie, le temps de ses ailes, parce que sinon, tu te fais déboîter. Le fait que le raid tue en un seul chez les CD fait qu'au final, il est bien sur pas mal de match-up, mais bon, c'est surtout qu'il a des dégâts, des dégâts abusés. Et encore une fois, il peut à fond aider euh, son DC. S'il pop son healer, bah, tu peux plus le taper, parce que là, t'as pas de purge avec ton healer. S'il hein. béné-de-sacre, bah, tu peux quasiment plus taper son healer non plus. S'il bah du coup, tu vas avoir moins de moins d'uptime de, de potentiellement sur le prêtre du. Même si tu peux te débrouiller, c'est quand même un matchup très compliqué. Le raid a trop d'outils défensifs pour aider son healer, et du coup, c'est la merde. Et du coup, on arrive sur cette fameuse compo qui tue en un GCD. Ça va bien se débrouiller parce que ça va du coup contrer les. Euh... Bon, on l'a vu là à l'instant, mais le H-Pal et le moine, mais ça on vient de le voir, donc je vais pas revenir dessus. Ça se débrouille vachement bien contre Decafrost et Oli Paladin. Alors là, je suis un peu plus surpris, notamment parce que je pense que le raid peut aider euh, son, son healer, etc. Mais J'aurais pas donné le match-up aussi favorable que ça. Mais il euh, y a ouais d'accord, c'est ce qu'il dit. OK, c'est ce qu'il dit. C'est qu'il y a eu que 100 parties donc, euh... donc au final, c'est pas su... c'est pas assez suffisant pour vraiment justifier que parce que là, on peut voir il n'y a que 61% de win pour 100 parties jouées. Donc, ce n'est pas, pas énorme. Il n'y a pas eu beaucoup de représentation. Tu vois, par exemple, ici, c'est 310 parties, 705 parties, 326. Au final, sur 100 parties, tu te rends pas assez bien compte de la différence. Donc, ça ne m'étonne pas. Donc, évidemment, contre Rogmash, rogue match, ça se débrouille bien également parce que tu as plein de CD pour temporiser. Donc, c'est très, très dur pour eux. Et bah, le pal peut quand même te faire très mal. Mais surtout, tu peux disable complètement le rogue Mage, notamment avec tous tes CD au niveau de ton healer. Au niveau du guy, arme, restauration, chaman, on l'a vu tout à l'heure. Et c'est à peu près la même chose pour le h Là où tu vas avoir un petit peu plus de mal C'est quand il y a un DC avec ouais, Parce que le DC va vraiment pouvoir te mitiger tes dégâts Et, et te bloquer Et là tu vas avoir du coup forcément plus de mal En plus du coup t'as l'antifier également Chez les guerriers armes et compagnie que t'as pas chez un raid Donc au final le match est plus avantageux Du côté des guerriers armes et ça ça m'étonne pas Contre Wind Walker, euh, Bah c'est pareil Il peut te disable etc mais c'est un match-up voilà, Qui est pas énormément non plus au niveau des avantages juste ben, les prêtres d'ici t'as plus de mal t'as grosso modo plus de mal que contre les autres healers et ça se ressent ici en fait, hein. ça va pas beaucoup plus loin que ça ici là c'est parce que le restauration chaman il peut te contrôler les compagnies pendant la durée, le d'ici peut pas te dispel tous les serments, tous les slows tous les machins et en gros la guerrière A elle va te cyclone elle va te contrôler, elle va te faire des trucs de façon à ce que pendant tes 20 secondes de burst tu puisses pas jouer et c'est un, euh, un peu ça la question, c'est est-ce que cette classe peut te disable pendant 20 secondes et t'empêcher de connecter sur le healer ou pas Si c'est le cas, si ça peut te cyclone, cyclone, stun, disarm, bourre-héroïque à l'autre bout du monde, euh, jump à l'autre bout du monde parce que ce sont des classes à énorme mobilité en face et que toi t'en as peu, au final ils se débrouillent bien. Et ensuite on a un très mauvais match-up contre <rire> Fire Mage et Pretron. Alors là il y a un très court échantillon de game. Ça m'étonne pas non plus mais c'est pas la composition que tu vas croiser le plus non plus donc honnêtement c'est pas la c'est pas la misère non plus et du coup, ce sera tout pour cette vidéo, donc, avec de l'analyse d'arène, des meilleures compositions, des compositions qui est des contres, etc. Des compositions, du moins, les plus méta. C'est plutôt ça. Enfin, tout ce qui est plus méta, c'est ce qui est plus fort, hein. C'est assez basique non plus. Donc, hésite pas à me dire qu'est-ce que t'en as pensé dans les commentaires. Est-ce que tu aimes euh, ce genre de format où on va faire de l'analyse de la méta, des compositions, des contres, en expliquant pourquoi en PvP? Est-ce que, est-ce que t'es d'accord avec ça, d'ailleurs? Est-ce qu'il euh, y a des trucs où tu te dis, putain, en fait, euh, mon moine, les rangs de je les mange, Bon, peut-être, peut-être, je sais pas. Je Laisse-moi dire tout ça en commentaire et n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, à partager la vidéo. Je te souhaite une excellente journée et prends bien soin de toi.